Voilà voilà, nous sommes en direct. Alors bon, le thème de ce soir, bonsoir. Le thème de ce soir, c'est les guérisons impossibles, donc c'est la la biorésonance pour tous et nous sommes avec Michel Zegger. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et donc c'est un grand honneur parce que c'est un ingénieur, chercheur, thérapeute qui a fait beaucoup avancer les choses dans ce domaine-là. Donc euh, voilà, Michel si tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, enfin, je sais qu'il y a quelques personnes euh, que je connais bien et qui sont là ce soir, je voudrais les saluer. Alors, euh, qui, euh, je suis ingénieur des mines, j'ai fait également des études en physique et le point qui est important, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment où euh, on a appris à, à chercher les, dans les phénomènes, euh, de comprendre comment les choses se passent, et bien tout s'ouvre euh, pour plein de choses. Euh, ma vie professionnelle a été très simple, puisque j'ai commencé en tant que euh, coopérant, j'étais en Algérie pendant deux ans, professeur de physique chimie, le temps de replonger un peu dans les réalités de la physique et de la chimie, et puis ensuite dans l'industrie, dans des domaines très variés, euh, qui sont euh, des domaines de des usines, hein, construction d'usines, euh, animation des équipes, mais également la recherche, et en particulier dans, dans des domaines très techniques. Et puis, à l'âge de 54 ans, qui est quand même un âge charnière, hein, puisque 54-55 ans, c'est quand même des âges charnières dans la vie, où on se pose la question de savoir, bon l'essentiel c'est quoi C'est de faire travailler. Usine, de sortir des produits ou au contraire euh, d'utiliser les compétences qu'on porte en soi euh, pour les mettre à, à la disposition de l'humanité et donc euh, à, ce, à ce moment là j'avais déjà travaillé depuis quelques années avec un, un médecin le docteur Guillaume chan de Périgueux euh, sur euh, des thérapies alternatives, des façons d'aider les personnes dans, leur, dans leurs difficultés quotidiennes et puis euh, j'ai euh, cette euh, je dirais cet apprentissage voilà, pour continuer, pour, pour chercher avec d'autres dans, dans des domaines comme l'homéopathie et autres, pour aller fouiller un peu plus dans, en fond de, de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, avec les techniques qui existent aujourd'hui, avec les méthodes qui existent aujourd'hui. Alors, les méthodes traditionnelles, vous les connaissez, c'est… C'est bien sûr, c'est de l'homéopathie, c'est le Reiki, là on est déjà dans des choses un peu plus fines, mais c'est également euh, nouvelle des nouvelles technologies, voilà. Et ces nouvelles technologies, euh, en fait, ont des aspects très intéressants parce qu'elles sont totalement dérangeantes, quoi. Dans la mesure où, euh, enfin, on va parler euh, tout de suite euh, de bio-résonance, vous allez voir, c'est vraiment des concepts qui sont tout à fait originaux. C'est des nouveaux outils qui nous aident énormément dans notre évolution, dans, nos, tout à fait. dans notre bien-être. Voilà. Et donc, euh, quand on travaille dans, dans ce, dans ce domaine-là, en fait, on se rend compte que l'horizon s'ouvre. Euh, je, je vais juste me permettre un petit... Euh, Parallèle, par exemple, avec euh, ce que Einstein a fait, euh, Einstein, quand il a, il a écrit E égale MC2, il ne savait pas qu'en fait, il ouvrait une énorme porte. C'est-à-dire qu'on était dans un domaine là, qui était totalement, euh, totalement nouveau, totalement euh, incompris, où on se disait, mais euh, à quoi est-ce qu'on va toucher hein? Donc, on touche à l'infiniment grand et à l'infiniment petit. Eh bien, dans le domaine de la biorésonance, on fait aujourd'hui que toucher, mais vraiment très, très peu de choses. On sait qu'au niveau du corps humain, il y a très peu de connaissances, finalement, au global. Il y a très peu de connaissances lorsque, euh, comment dire, quand on veut regarder, par exemple, euh, le, le cerveau. On veut, par exemple, analyser le cerveau, voir comment le cerveau fonctionne. Bien sûr, on connaît les rythmes, enfin, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on connaît parfaitement les rythmes du, du sommeil, hein, les, les ondes al, euh, alpha, les ondes delta, euh, celle du sommeil, les ondes delta étant le sommeil profond, les ondes alpha étant les, les, les ondes du réveil. Tout ça, c'est OK. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, le cerveau fonctionne euh, et communique entre lui grâce à des biophotons, bon ça, c'est un point. Et puis, on sait également qu'il y a des, des fréquences beaucoup plus élevées dans l'ordre des, des mégahertz. Donc là, on est dans les millions de Hertz, voilà, et, euh, et qui sont des fréquences au, de fonctionnement interne du cerveau. Bon. Là-dessus, on ne sait pas grand-chose. Donc, quand on commence à toucher, si vous voulez, un peu au, au fonctionnement des fréquences euh, du corps, eh bien à ce moment là on ouvre euh, en fait un, un panel absolument énorme et en fait on, on, on est euh, vraiment dans quelque chose qui est comment on va dire qui est, qui est étonnant hein, parce que parce que on, on ne s'y attend pas alors pour revenir maintenant sur le principe de la biorésonance, hein, puisqu'on en parle depuis quelques instants euh, le concept part d'un concept très simple chaque chose qu'on touche hein, en tapant dessus euh, par exemple, je peux taper sur une boîte, je peux taper sur, le, euh, sur un verre, je peux taper sur plein d'autres choses. Euh, chaque fois, c'est un son différent. Et ce son différent, c'est une fréquence spécifique, ce qu'on appelle la fréquence propre de chaque objet, mais également des fréquences propres de chaque être humain. J'y reviendrai tout à l'heure. Si on part de l'idée que euh, les... Les cellules ont également leur fréquence propre. À ce moment-là, à partir du moment où j'envoie cette fréquence à ces cellules, ces cellules se sentent concernées et vont se remettre à travailler. Et ça, c'est un point qui est très important, parce que euh, se remettre à travailler, ça veut dire que chaque cellule du corps va pouvoir repartir euh, dans son fonctionnement normal. C'est un point important. La biorésonance appliquée, par exemple, à chacun d'entre nous, si la porte s'ouvre et que quelqu'un appelle Gwénoline, c'est Gwénoline qui va se sentir concernée. Ce n'est pas moi. Tu vas lui dire « voilà, il y a quelqu'un qui t'appelle ». Mais moi, je ne me sens pas concerné. Si quelqu'un ouvre la porte et dit « voilà, euh, Michel, j'ai besoin de toi », à ce moment-là, je me sens concerné, mais pas Gwénoline. Donc, si vous voulez, nous-mêmes, nous sommes impactés par ce concept de biorésonance. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, sur la biorésonance, on n'a absolument aucune idée... De, de, en fait, de la porte qu'on a ouverte et euh, le, le domaine dans lesquels euh, dont je vais vous parler, vous allez voir, on, a vraiment, on rentre vraiment dans des choses extrêmement fines et on ne connaît encore, allez, on va dire pas dire rien, mais pas grand-chose. Alors, revenons maintenant, par exemple, euh, à la circulation du sang. La circulation du sang, c'est quelque chose qui est très important. Le cœur pulse du sang, il y a à peu près euh, 8000 litres de sang qui circulent, qui circulent dans, dans le corps chaque jour. On a, nous sommes constitués de 6 litres, voilà. et donc on a 8000 litres qui circulent tous les jours. Bien. Euh, au bout de ces, euh, de ces vaisseaux sanguins, donc que ce soit les artères pour aller, il y a des microcapillaires. Ces microcapillaires travaillent, dans un processus de vasoconstriction, vasodilatation enfin des choses qu'on a apprises à l'école. Je pense qu'on l'enseigne encore aujourd'hui, parce que c'est quand même des choses importantes. Et puis, euh, le, le, le, le point important dans, dans, dans cette affaire-là, c'est que euh, si ces micro-vaisseaux sont euh, favorisés, qu'on les aide à fonctionner, eh bien, à ce moment-là, on va se retrouver avec une circulation du sang qui, dans les tout petits vaisseaux, euh, va être améliorée. Donc, de façon globale, notre, nos vaisseaux sanguins vont mieux fonctionner. Mais ça, ça ne suffit pas. Pour une raison très simple. Imaginez le quartier d'une ville, voilà. les camions passent, les bus passent, les voitures passent, enfin les motos passent, tout le monde passe. Mais dans les bâtiments, il ne a rien. Dans les bureaux, il n'y a pas de travail. Les gens ne travaillent pas dans les bureaux. Dans les usines, on ne travaille pas. Dans les maisons, il ne se passe rien, etc. etc. De sorte que ça ne suffit pas d'avoir une circulation autour des bâtiments, mais il faut aussi qu'à l'intérieur des bâtiments, le travail se fasse. Je m'explique. Imaginez que vous avez dans votre corps les vaisseaux sanguins qui fonctionnent. Jusque-là, très bien. C'est parfait, c'est nécessaire, sinon ça ne fonctionne pas. Mais il faut aussi que les cellules se mettent à fonctionner. Et en ce sens, la biorésonance est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on va aller toucher à l'ensemble des cellules du corps. Donc ça, c'est déjà la première action que nous, que nous voulons faire, c'est de toucher les cellules. Et euh, vraiment, que ce soit les cellules des organes, que ce soit les cellules osseuses, que ce soit la, comment on pourrait dire les tout ce qui est articulaire, les os, la moelle osseuse, etc. On veut vraiment aller travailler en profondeur dans tous ces domaines. Donc ça, c'est un point, c'est vraiment un point important. Mais il y a derrière ça un certain nombre d'autres processus qui sont des processus métaboliques. On sait aujourd'hui que ces processus métaboliques fonctionnent également avec les fréquences. Tesla, d'ailleurs, disait quelque chose, enfin Tesla, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec le mot de Tesla. Tesla est en fait quelqu'un qui travaillait au début du XXe siècle, pardon, donc il y a maintenant 100 ans, et euh, qui en fait a beaucoup travaillé sur euh, tout ce qui était l'électromagnétisme euh, et un certain nombre de concepts. De... De la, vie, de la vie terrestre, que ce soit dans l'infiniment petit, mais également dans l'infiniment. Et lui, il disait la chose suivante, il disait, si vous voulez connaître le secret de l'univers, étudiez-le en termes d'énergie, de, de vibration et de fréquence. Et je crois qu'il a vraiment touché là euh, quelque chose qui, moi, me paraît absolument fondamental, c'est qu'on ne peut pas, aller euh, agir sur l'organisme de façon volontaire si on n'est pas dans ces concepts de base. Ça va, ça va si vous voulez, c'est quelque chose qui est parfaitement parallèle à ce que, ce que Einstein avait proposé. Euh, et donc, on est dans, exactement dans les mêmes cheminements. cest on est vraiment dans des fondamentaux. Et en ce sens, si vous voulez, le fait que… Euh, que, que, que, que je suis ingénieur, euh, m'a vraiment aidé dans la compréhension de ces phénomènes pour pouvoir dire, ben voilà, là on a quelque chose, on a des concepts, là il faut vraiment les travailler. Et donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ah, je dirais la, la porte d'entrée dans quelque chose d'énorme. Euh, quand je dis énorme, c'est parce que nous n'avons pas idée encore aujourd'hui de tout ce que nous allons pouvoir toucher. Le petit boîtier génial qu'on a, qu a développé ici, dans lequel il y a vraiment euh, la dernière technologie, le dernier savoir-faire, mais également les process euh, les plus pointus. Hein. Je vous expliquerai après euh, pourquoi c'est le process le plus pointu. Eh bien, c'est une boîte dans laquelle on va pouvoir mettre exactement les logiciels qu'on veut. Et on est en train de travailler sur une extension, si vous voulez, de ce premier, euh, ce premier projet qui a maintenant euh, euh, trois ans d'existence, hein, euh, voilà, enfin quatre même, et euh, de dire, bon maintenant, comment est-ce que je peux faire évoluer le process pour que demain, ils soit encore plus performants et aller toucher des choses dans des domaines dans lesquels nous ne sommes pas encore aujourd'hui. Donc, c'est un travail de fond que nous faisons d'abord avec des électroniciens et également des... Euh, des personnes qui vont pouvoir euh, euh, créer le logiciel sur la base des, des réflexions que nous avons, mais c'est également une prise de contact avec euh, des chercheurs qui travaillent bien sûr dans les neurosciences, mais pas que. Il y a également tout, la, tout le domaine biologique, des, comment se font les échanges euh, au niveau cellulaire, comment est-ce qu'on produit l'ATP la, euh, dans les cellules, comment est-ce qu'on produit la protéine, etc. Est-ce que ça atteint aussi les autres corps énergétiques voilà. Alors, ça, c'est que nous avons volontairement développé. Et là, si vous voulez, c'est le thérapeute et l'ingénieur qui se retrouvent. Et je suis content de pouvoir faire ça, parce que je crois qu'il y a là euh, quelque chose de, de fondamental euh, dans l'approche dans, dans, du corps. On a, euh, on a plusieurs possibilités pour appréhender euh, le corps humain. On a la possibilité de comment est-ce que euh, je veux traiter un symptôme voilà, Quelqu'un vient, il a mal au dos, il a mal au ventre, il a enfin bon, bref, il a un problème quelconque, euh, on peut parfaitement traiter juste ce problème-là. Ensuite, on a l'autre solution qui consiste à dire « Eh bien, euh, je vais regarder la raison pour laquelle cette personne-là a mal au ventre, a mal à la tête ou présente un, un, un problème. » On va parler tout à l'heure un peu du cancer pour… Euh, comment dire, pour regarder un petit peu ce qu'on peut faire dans ce domaine-là, ce que la biorésonance est susceptible de pouvoir apporter. Mais euh, on a, euh, dans, dans, dans le domaine, si vous voulez, de l'approche de l'état de bien-être euh, de, de l'être bien humain, euh, on a une approche qui, pour, pour nous, me paraît la plus importante c'est l'approche de dire, eh bien, on va regarder globalement la personne humaine. Et en regardant la personne humaine, c'est à ce moment-là qu'on peut dire. « Ok, je suis vraiment dans l'essentiel de la personne. » Et pour répondre à la question de gwénoline, c'est de dire, « Eh bien, nous, comment sommes-nous constitués ?» Nous avons bien sûr un corps physique, le corps physique, on le voit, on le sent, on a les os, on a la peau, on a les muscles, on a les tendons, on a les, les organes, on a le cœur, on a la tête, etc. Bien. Tout ça, c'est ok. Sauf qu'un certain nombre d'enseignements existent aujourd'hui qui nous disent qu'au-delà du corps physique, alors je vais essayer de le faire comme ça pour que vous voyez, eh bien, il y a un certain nombre de, euh, je dirais, de couches ou de corps externes hein, qui nourrissent, euh, en fait, qui nourrissent l'organisme. Le premier qu'on peut voir, alors ça, c'est le problème aussi du mesurable, hein, donc là, c'est l'ingénieur qui revient, euh, le, le premier, la première partie, le premier corps qu'on peut voir, c'est-à-dire le corps éthérique, hein, le corps énergétique, eh bien, ce corps-là, c'est quelque chose qui est mesurable avec une caméra infrarouge. Pourquoi Parce que lorsque vous regardez une caméra infrarouge, vous voyez pas seulement son, son corps physique, c'est-à-dire la, la, la peau, là, mais également une surépaisseur qui correspond en fait à cette partie de rayonnement, rayonnement de la chaleur du corps humain vers l'extérieur. Donc déjà, déjà ça c'est quelque chose qui est mesurable. Après le reste, aujourd'hui, on ne sait pas. Il euh, y a euh, des chercheurs qui ont essayé, par exemple, de, de, de trouver des méridiens de l'acupuncture, euh, des, des gens comme ça. Euh, mais bon, c'est pas mesurable. Et le problème qu'on a, c'est euh, ben, que, en fait, notre corps, il sent rien de l'organisme. Oui, il y a euh, des résultats quand même avec l'acupuncture. Comment on peut l'expliquer Même si on peut pas le mesurer, on voit les résultats, voilà. les bénéfices voilà. sur le corps humain. Alors, c'est là, là où le scientifique doit avoir une, une, une approche intelligente. C'est-à-dire de dire « bon, il y a des gens qui constatent des phénomènes ». Et ça, ça c'est le point important. Je vais revenir au corps, au corps, au corps externe tout à l'heure. Mais je pense que c'est important d'expliquer de, de, de, de, un petit peu ces, ces, ces choses-là. Traditionnellement, on peut dire, par exemple quelqu'un qui a un diabète, ben on sait comment le diabète va évoluer plus ou moins vite, mais on sait comment il va évoluer. Quelqu'un qui a un cancer… Bon, Aujourd'hui, à 50% on sait, les autres 50% on ne sait pas trop. Quelqu'un qui a une sclérose en plaques, on sait comment ça évolue. Quelqu'un qui a euh, euh, une maladie de Parkinson, on sait comment ça évolue. Alzheimer, etc. etc. Bien. Donc on est en fait des personnes qui ne sont pas dans ce processus normal et qui euh, font partie euh, je dirais, d'une autre population. Voilà. Enfin, pour ceux qui ont fait des maths modernes de l'époque, que je ne sais pas quand c'était il y a 20 ou 30 ans, euh, savent ce que c'est d'avoir euh, une population standard et puis une autre population. Et ça, euh, c'est exactement ce que nous, nous cherchons à faire. C'est-à-dire, en fait, à permettre aux personnes qui sont là de changer de la population du standard pour aller dans autre chose. Voilà. Je vous donnerai quelques exemples très concrets tout à l'heure, quand on parlera un peu plus dans le tu, détail. Tu, tu as sans atout qui dit « aïe, ça va décaper là » quand as parlé tout à l'heure. Et euh, si tu peux me permettre, il y a une question, justement, de sans atout. Est-ce que tu peux y répondre ou tu veux continuer Tu veux tu je, prendre les questions après Oui, okay. c'est quoi la question En fait, qu'est-ce que vous appelez résonance Bio-résonance. D'accord, c'est pas tout entendu. Alors, elle n'a pas tout entendu. On va reprendre alors, il n'y a pas de souci. Non, non, non, non ben, si tu l'as déjà dit, elle regardera le début, il n'y a pas de souci. Hein. Bon. Voilà, je pensais bon. que résonance, ça pouvait être à part, donc voilà. Euh, ouais. Non, bio-résonance. Euh, alors, c'est un terme générique, c'est le terme qui est utilisé aujourd'hui, bon, que moi j'ai suivi pour, ben, parce que c'est un terme qui existe aujourd'hui. Euh, la résonance, et c'est peut-être ça sa question, euh, la, le terme de résonance est un terme qui n'est pas adapté. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire vibrer la, la, la cellule. Euh, pour faire vibrer une cellule, il faut la mettre dans le, dans le micro-ondes. Là, où, là où, on la fait vibrer et on l'explose. Mais euh, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est la vibrer, si vous voulez, c'est un peu comme quand on vous appelle, euh, quand on vous appelle par votre prénom, eh bien je me tourne et je me sens concerné. C'est un peu cette, cette ouverture qui est faite. Donc, je reviens maintenant au corps, aux différents corps. Donc, on, a parlé, on a parlé du corps éthérique qui était celui qui est mesurable. Au-dessus de, au de ça, on a un corps émotionnel. Et puis au-dessus de ça, on a un corps mental. Et nous, nous avons conçu notre équipement, cette violine, on l'a conçue justement pour aller commencer à travailler dans ces corps-là. Alors, les enseignements qu'on reçoit euh, que, qui existent là-dessus et qui sont, qui se corroborent quand même, donc il faut quand même le regarder très sérieusement, et même si je suis ingénieur, même si je n'arrive pas à mesurer tout ça, eh bien, il y a il y a des personnes euh, qui nous disent Ben voilà, euh, moi je, je peux, je, je, je, je sais ce qui se passe là, je sais euh, qu'il y a là quelque chose qui est important, voilà, et euh, donc il faut aller regarder. Voilà. Hein, ça, c'est le, le, le scientifique, le chercheur, c'est quel, quelqu'un qui doit réellement aller euh, regarder les phénomènes qui se passent. Et euh, alors, on les comprend, on les comprend pas euh, je veux dire par exemple expliquez moi pourquoi la lune tourne autour de la terre bon, on dit qu'elle est attirée d'accord mais bon c'est quoi les phénomènes bon, c est, c est, si vous permettez je reviendrai peut-être pour parler de ça parce que c'est un excellent sujet c'est un excellent sujet euh, sur lequel on nous a donné des interprétations. ce ne sont que des interprétations, voilà, mais que euh, voilà, moi je ne comprends toujours pas pourquoi la Lune tourne autour de la Terre, malgré tout, les, euh, tout ce que les scientifiques ont pu euh, euh, élaborer comme, à, comme formule, comme théorie, etc. Euh, lorsque on commence à toucher euh, à, euh, à ces corps externes, L'enseignement qui est donné là-dessus, enfin, il y en a, et ils sont nombreux, c'est de dire que c'est dans ces corps externes que commencent à s'installer les difficultés que le corps connaîtra après. C'est-à-dire que qu'on euh, va, on va partir du corps mental, on va passer dans l'émotionnel, on va passer dans l'éthérique, et ensuite on va passer dans le corps physique. Et c'est ce que pratique oui, un certain... En général, une maladie, elle est plutôt là, et puis après, elle arrive dans le corps. Voilà, elle s'installe dans le corps, mais elle commence là. Donc, on peut commencer à la traiter là. Oui. Voilà. Alors, nous, on n'est on pas, pas dans le traitement, on est dans, dans euh, travailler dans ce domaine-là, c'est-à-dire réénergétiser ce qui ne fonctionne pas là-dedans. Hein. Je vous rappelle tout à, ce que j'avais dit tout à l'heure à propos de Tesla, c'est l'univers, c'est en termes d'énergie, de vibration et de fréquence. Donc là, on est vraiment dans l'énergie, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un, par exemple, euh, je sais pas souffre de quelque chose à un moment donné, c'est-à-dire psychologiquement touché par, par, par un mauvais vécu dans sa vie. Enfin bon, par exemple, je vais prendre un exemple courant, c'est le, le, le divorce. Le divorce, eh bien, on peut le prendre comme on veut, c'est quelque chose qui, qui trouble, même si ça se passe... Euh, ça se passe euh, toujours avec euh, des émotions, euh, des, des émotions énormes, avec. Euh, des, enfin bon, on, on touche vraiment dans, là déjà, dans les, dans les corps externes, on touche dans son cœur, hein, voilà, dans, au niveau de son cerveau, on, on touche vraiment sur l'ensemble, sur l'ensemble de l'organisme. Et, et euh, de temps en temps, eh bien, il y a euh, des femmes qui, euh, qui développent un certain nombre de, de problèmes. Ainsi Homme, euh, voilà, chacun de son côté, parce que effectivement on est vraiment touché. Donc on, on arrive comme ça de l'extérieur et petit à petit on rentre dans le corps. Il y a d'ailleurs des possibilités qui existent euh, aujourd'hui de savoir, euh, de savoir regarder un petit peu, et eh bien lorsque quelqu'un euh, a, euh, a une souffrance quelque part, et eh bien d'essayer de, de, de, de, de, de, de, de voir, de sublimer un peu la chose et d'essayer de comprendre euh, d'où ça vient. On peut peut-être, si, je ne sais pas si c'est déjà le moment, euh, je garde mon œuvre. Hein. Oui. Euh, c'est peut-être déjà un peu le moment de donner juste un exemple, oui. juste pour qu'on comprenne euh, comment, euh, comment nous appréhendons les choses. Lorsque quelqu'un euh, déclare, euh, déclare un cancer, quand quelqu'un me téléphone, euh, je vais, vais d'abord vous raconter une petite histoire, parce que je crois que cette, cette petite histoire va vous expliquer pourquoi je... Il y a quelques années, euh, j'avais eu au téléphone une dame euh, qui m'appelle et qui me dit voilà, euh, j'ai euh, j'ai un problème. Elle me dit voilà, euh, depuis toute toute jeune, euh, je mange bio, je bois de l'eau, je bois pas d'alcool, je ne prends pas euh, de, de de tabac. De, de, de choses diverses, Elle se nourrit, voilà. sainement, elle elle se nourrit sainement, elle fait tout correctement, elle boit ses quantités d'eau, etc., etc. Et on vient de me dénirer en cancer du sein. Et au bout du fil, là, tout d'un coup, alors un moment d'émotion probablement, et je lui dis « et ce n'est pas juste ». Et elle me dit « oui, ce n'est pas juste ». Et le produit que je, commercialis, le temps que je commercialisais à l'époque, qui n'était pas un équipement de bioresonance, euh, je savais qu'il allait pouvoir l'aider. Mais je savais aussi, qu'on euh, pouvait aller plus loin. Euh, en tant que. comprenant ce qu'elle me disait et en étant en même, en même temps ingénieur et avoir été chercheur, je me disais il y a quelque chose à faire. Et j'ai pris mon bateau pèlerin. Et j'ai fait la tournée des popotes, donc les popotes en l'occurrence. Je suis allé voir des thérapeutes et j'ai dit Bon, toi, tu travailles comment Qu'est-ce que tu as comme résultat Donc, j'ai vu le Reiki, j'ai vu l'homéopathie, j'ai vu euh, les, des appareils bio-résonance, j'ai vu euh, des, des, des, des, des, des thérapies par lumière, euh, etc., etc. Donc, j'ai vraiment regardé de tout ça. J'ai servi de cobaye chez certains. Euh, voilà. Donc, on a vraiment, enfin, euh, je suis vraiment allé, allé voir un, un jour. Euh, j'avais je, je, je, dans ma tête toutes ces, toutes ces expériences, toutes ces idées, tout ce qui se faisait là. Et puis à un moment donné, je dis, boum, il faut que je vide, il faut que je vide ma tête là, parce que c'est vraiment nécessaire qu'à un moment donné, tout ce que j'ai accumulé, à un moment donné, je, que je vide mon cerveau sur un bout de papier. Et ça, c'était en décembre 2013, ce jour-là que Zed Violine est Donc, juste, juste pour vous dire que euh, c est, c est, ça a été ça vraiment euh, mon... Comment dire mon, mon, mon vecteur, mon, ma, ma force, enfin, ce qui m'a vraiment poussé en me disant tu peux pas laisser la situation comme ça. Et donc, on va, on va prendre le cas de cancer. Quelqu'un déclare par exemple euh, une tumeur cancéreuse. Bien. Nous, dans le domaine médical, évidemment, on laisse le, le monde médical faire ce qui est à faire. Euh, donc, euh, traditionnellement, c'est la chirurgie, c'est... Euh, la chimiothérapie, c'est la radiothérapie, éventuellement de l'immunothérapie ou de l'hormonothérapie. Enfin, bon, un certain nombre de, de process. Et euh, ces comment dire, ces, ces process euh, nous ont permis de euh, euh, comment dire, de, allez, un siècle, un peu plus d'un siècle, de passer de 0% de taux de survie, hein, début du XXe siècle, quelqu'un qui avait un cancer décédé, euh, d'aller, euh, d'atteindre euh, 55 actuellement. Donc c'est vraiment très important que euh, ce, ce 55 euh, soit valorisé dans les meilleures conditions. Donc on laisse faire le monde médical, nous on rentre pas là dedans, euh, c'est pas notre job. Nous, nous travaillons dans un autre domaine, qui, qui est le domaine du bien-être, qui consiste en fait à permettre à l'organisme de repartir, de mieux, vivre, euh, de mieux vivre sa maladie. Ce concept de mieux vivre sa maladie, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est un concept, puisque euh, c'est aujourd'hui des recommandations de, de, de, de l'OMS et ces recommandations de l'OMS sont vraiment essentielles. Donc... Euh, Lorsque quelqu'un m'appelle en me disant oh ⁇ ben voilà, j'ai déclaré un cancer, etc., la première chose que je lui recommande, c'est d'utiliser le Z-violine. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que le Z-violine va l'aider à remonter le niveau d'énergie de son corps, ça c'est pour la thérapie de jour, et pendant la nuit, de régénérer l'organisme pour que l'organisme puisse mieux fonctionner le lendemain et les jours suivants. Donc, ça, c'est quelque chose qui est pour nous aujourd'hui absolument indispensable parce que euh, si l'organisme remonte son niveau d'énergie, je lui donne la possibilité de, euh, de, de mieux lutter contre la maladie et donc de faire par lui-même euh, le travail euh, qui, qui consiste euh, à euh, ben, son travail normal, qui consiste à se battre euh, contre, contre la maladie. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, augmenter le niveau d'énergie du corps et euh, euh, régénérer l'organisme pendant la nuit. Et euh, je vous donnerai quelques détails sur la, ré la régénération pendant la nuit. C'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, l'autre dimension, c'est comprendre. Alors, comprendre, ça suppose que euh, il y ait... Euh, je des aides, euh, donc euh, d'ordre psychologique, d'accompagnement, d'aide, euh, enfin, bon, aujourd'hui, il existe ce genre de euh, ce genre d'association ou ce genre de thérapeute qui peut accompagner pour essayer de dire, voilà, l'origine de la maladie, elle est vraiment là. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui. Il y a des thérapeutes qui font ça très bien. Et je pense qu'on a, on a la chance en France d'avoir maintenant une diversité de personnes qui peuvent accompagner. Parce que là, c'est de l'accompagnement. Hein, ce n'est pas, pas du travail de psychologie ou de, de, ou de psychiatrie, c'est vraiment de l'accompagnement. Bon. Ensuite, un oh, autre point qui est important, c'est où est la base du système immunitaire Dans notre corps, la base du système immunitaire, ce sont les intestins. Donc, il faut retravailler la barrière intestinale. Là aussi, il existe un certain nombre de, de, de processus de, de, voilà, qui, sont, qui peuvent être des compléments alimentaires, qui peuvent être des soins particuliers, qui peuvent être des choses comme ça. Mais vraiment, régénérer euh, au niveau des intestins pour permettre à l'organisme euh, de, de se reconstruire euh, de l'intérieur. Ensuite, euh, si on veut euh, continuer dans, dans, la même, dans la même logique, eh bien, il y a également la possibilité de faire des... des de suivre des, des, des régimes alimentaires, hein, en particulier les régimes cétoniques, c'est quelque chose qui est connu, même le monde médical commence à en parler, dans le cadre des thérapies non médicamenteuses ou des, euh, euh, des interventions non médicamenteuses, voilà. à l'art-thérapie par exemple, une intervention non médicamenteuse. Voilà. Et puis, euh, donc, euh, on, a, on a cette, cette dimension-là. Et puis après, euh, on peut compléter également avec des activités sportives. Pourquoi l'activité sportive Parce que l'activité sportive, c'est quelque chose qui va apporter une oxygénation à l'organisme. Et euh, de façon générale, l'organisme euh, n'aime pas du tout, euh, enfin, le, le, le cancer n'aime pas du tout euh, quand l'organisme est bien oxygéné. Voilà. Et puis après, ben, on peut prendre des compléments alimentaires, on peut, alors, euh, des minéraux, des, des, des, enfin, des oligo éléments oui, voilà. des choses comme voilà, ça. Voilà, des oligo éléments, des, des vitamines aussi, euh, profiter du soleil, enfin, bon sortir. La vitamine voilà, D ça. du soleil, voilà. Voilà, hein, voilà toutes ces, toutes ces choses-là. Donc ça, c'était juste un exemple pour dire comment Z Violine se situe dans cette, euh, dans cette logique. Euh, voilà, Z Violine, c'est vraiment à la base, c'est vraiment l'outil, si vous voulez, qui, qui va remonter le niveau d'énergie de l'organisme et la régénération pendant la nuit. C ah. c est, c est, en fait, c'est un, une, une compilation de plus plusieurs technologies qui vont permettre au corps de s'auto-régénérer pour, pour aller mieux, finalement. Mais Exactement ça. ça. Voilà. Alors, euh, s'auto-régénérer, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est permettre à l'organisme de retrouver, euh, de retrouver, entre guillemets, ses fondamentaux. Ses fondamentaux, ça veut dire son processus, son processus naturel de fonctionnement. Et son processus naturel de fonctionnement, c'est celui qu'il a depuis les origines, depuis qu'il est né. Voilà. Et euh, donc, essayez de retrouver ça. Alors, là, il y a un point très important. Euh, on ne peut régénérer que ce qui ce qui est régénérable, si tu peux utiliser cette expression-là. Euh, et euh, on ne peut régénérer aussi que euh, des organismes qui ont encore la capacité de réagir. Euh, je me souviens d'un jour un homéopathe qui me disait, le grand problème des homéopathes, ce sont les personnes qui avancent en âge et qui n'ont plus la capacité euh, de, enfin, de réagir euh, au... Euh, comment à la, euh, à, Disons, à, au... Peut-être pas un médicament, parce que enfin bon, euh, l'homéopathie, c'est un, enfin un médicament sans un en ben, produit naturel. Au au naturel oui. C'est-à-dire que l'organisme ne se régénère plus, n'a ne ne, plus la capacité de se régénérer. Et ça, c'est la limite du système. Aussi bien pour l'homéopathie, d'ailleurs, que pour nous. Sauf qu'avec la régénération pendant la nuit, euh, nous, on a une action qui est en fait l'action suivante. Nous emmenons la personne de l'état d'éveil jusque dans le sommeil profond. Et là, on la laisse faire sa nuit. Mais le fait de l'emmener dans le sommeil profond, c'est quelque chose qui va lui faire retrouver des cycles de sommeil qu'il a connus par le passé. Euh, très souvent, moi j'ai des personnes qui ont 40, 45, 50 ans, qui me disent « j'aimerais retrouver le sommeil que j'avais quand j'avais 20 ans ou 30 ans ». Un sommeil hein? profond et paisible, voilà. Et puis régénère, sur... Voilà. Et puis qui est, euh, euh, qui est, qui est paisible, qui, qui est paisible dans le sens pur du terme, c'est-à-dire que c'est quelque chose où je me, je me retrouve dans ma doudoune, je me retrouve dans, dans, dans, mon, dans mon fort intérieur, voilà, je, je, revis, je revis en moi. Bon. Et, euh, et, et ça, ça c'est exactement ce qu'on ce qu va essayer de faire. Alors, euh, depuis que j'utilise le Zédioline, moi ça fait maintenant euh, 4 ans, puisque les prototypes ont, ont cet âge-là, euh, ce dont je me rends compte, c'est que par exemple, quand quand une nuit, je ne l'utilise pas pour me régénérer pendant la nuit, en fait, je dors de la même façon. Pourquoi Eh bien, parce que mon organisme a retrouvé ce mode de ce fonctionnement, cycle. Ce, ce cycle naturel, son mode de fonctionnement de l'époque où on était plus jeune. Vous savez, à l'époque, on se mettait dans un coin, on dormait, et puis on ne se posait pas la question. Il ne fallait surtout pas venir à taper sur des casseroles, parce que là, quand même, on finissait par se réveiller. Mais sinon, vous savez, les trucs des dortoirs ou des choses comme ça qu'on a connues quand on allait dans les colos, peut-être des choses que vous n'avez pas oui, connues. Oui, moi, j'ai connu les colos. Ah oui, oui, oui très bien. <rire> non, mais il se passe des trucs extraordinaires dans ces, ces lieux-là. Et euh, donc, voilà, c'est vraiment, vraiment un peu ça, si vous voulez, qu'on euh, qu qu essaye de faire. Alors, la médecine s'intéresse évidemment beaucoup euh, à, cette, euh, à cette régénération pendant la nuit. Alors, déjà, dans, dans tous les domaines cardiovasculaires, on sait que quelqu'un qui a un bon sommeil, qui dort bien, euh, qui, est, euh, euh, qui se régénère bien pendant la nuit, fait qu'il a moins de stress, qu'il il est plus posé pendant la journée, etc. Euh... Tu sais, excuse-moi de te couper toi qui es très engagée pour le cancer, parce que tu me parles souvent de ça et c'est vraiment quelque chose d'important pour toi, il y a quelqu'un qui dit, elle s'appelle Visio S, j'ai l'impression que vous avez les bonnes clés pour le cancer. Oui, alors, euh, je… je oui. Tu peux terminer, Fais, voilà, c'était une question parce qu'elle elle vient et c'est vrai que je ne veux pas la louper. Euh, oui, alors, oui. alors euh, bon, je… Bon, Je ne sais pas comment on va faire, tu... mais je vais peut-être donner mon numéro de téléphone à la fin mm. euh, et je propose que cette personne m'appelle euh, pour que je lui, je lui explique clairement et simplement ce que nous faisons. Ce que nous faisons, mais également ce que nous proposons par, à côté de cela, mm. parce que euh, comme je disais, aujourd'hui, le cancer, c'est 50-55% de taux de survie. Mais si chaque fois que je rajoute quelque chose, je gagne 5% ici, 3% là, etc., eh bien, peut-être qu'on arrive à 90-95% mm. Voilà, en, en, dans ces thérapies euh, non… Euh, Holistiques. Ouais, Holistiques, ouais, on va dire comme ça. De façon générale. Alors, on en était où là, on, Il faut qu'on qu recoucle. pour, pour alors, pas qu'on se perde. Oui, donc régénération pendant la vie. Au moment où j'emmène donc cette personne dans, dans le sommeil profond, eh bien, euh, là, je la laisse vraiment vivre sa vie. Et ce que j'ai constaté personnellement, c'est le fait de, de vraiment de descendre dans ce sommeil profond, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement apaisant. Moi, quand je me couche vers 10h30 le soir, bon, je mets un petit quart d'heure, comme tout le monde, un petit quart d'heure pour m'endormir, le temps de débriefer ma journée, et, et ensuite, je disparais jusque vers 4 5 heures du matin. Et là, quand je dis « je disparais », tout d'un coup, je me réveille en me disant « qu'est-ce qui s'est passé ?». C'est vraiment, vraiment le truc où je, je pars. C'est vraiment complètement parti. Le monde, le monde s'arrête pour moi. Enfin, bon, moi, je continue à vivre, mais le monde s'arrête. Je continue à rêver. Ben, tout ça, ce n'est pas un problème, mais je continue. Euh, voilà. Et euh, ce qui se passe dans ce sommeil profond, c'est que, la mémoire que j'ai de la journée, tous les soucis, les amours, les emmerdes, comme dira Aznavour, et je, je lui rends hommage là ce soir parce que je pense que c'est vraiment, c'est vraiment un grand homme. Ces amours, ces emmerdes de la journée, eh bien, il faut aller les, les stocker quelque part. C'est-à-dire, je vide la mémoire vive de la journée pour le mettre dans le disque dur. Je pense que euh, les, ceux qui nous écoutent vont, vont, euh, vont, vont vraiment pouvoir, euh, comment on va dire. Euh, vont vraiment pouvoir euh, euh, comprendre bien bien bien bien comprendre ça parce que c'est une des clés et l'autre clé c'est que l'organisme puisse se régénérer et en particulier au niveau du cerveau et des études récentes faites aux États-Unis reprises euh, à la pitié salpétrière par euh, le professeur Léger le docteur Arnaud etc euh, montre que euh, pendant la nuit, notre, notre cerveau se nettoie d'un certain nombre de stress qu'il a accumulé pendant la journée. Et Dieu sait si aujourd'hui notre, notre vie d'aujourd'hui est une vie de stress. Il y a 100 ans, quand le paysan allait se coucher, il allait se coucher parce qu'il était fatigué. Il était physiquement fatigué. Aujourd'hui, les gens sont crevés, mais ils sont mentalement crevés. Oui. Donc, il faut, il faut les aider, en fait, à ce que… Tu sais que, euh, tu sais que j'ai beaucoup de questions, là. Mais, sur, sur ce, ce sujet-là bah, Sur euh, ce que tu dis, donc… Euh... Je te laisse parler, mais je, te dis je, corps, je termine mais... quand même sur la régénération parce que bon, sinon on va, ça, ça va, ça va être en morceaux. Euh, donc, euh, dans ce sommeil profond, à ce moment, il y a deux deux processus euh, importants, un processus psychologique, enfin ou psychique, on va dire psychique plutôt. De je stocke ma mémoire de la journée pour la mémo, pour, euh, mettre dans l'inconscient, euh, dans l'inconscient ou dans le conscient, dans l'inconscient, Donc, je le stocke ailleurs pour que ma mémoire soit libre pour le lendemain. Vous imaginez si le si le lendemain j'en garde de la veille et puis de l'avant veille et encore de l'avant veille etc. À un moment donné j'accumule j'accumule j'accumule puis à un moment donné qu'est-ce qui se passe ben, c'est un bordon ouais, parce, ben, parce que parce que c'est parce que c'est trop plat. Ouais. Donc euh, la, la, la, la grande la grande solution pour pour éviter le burn-out ou pour s'en prémunir, voir si on, on sent qu'on est en train d'y aller, et eh bien c'est justement d'avoir ce sommeil profond. Ça n'empêche pas que les problèmes, il faut quand même les régler. Hein, c'est mais... plus facile quand on a une clarté mentale et qu'on mmh. a bien dormi, Exactement. de régler ces problèmes. Exactement, quand même. tout à fait, voilà. Hein? et donc ça c'est sur la partie psychique et sur la partie biologique bah, c'est de nettoyer l'organisme pendant la nuit et euh, comment est-ce qu'on le constate et bien ceux qui, qui commencent à utiliser le z violine ben, le matin ben, ils ont les urines plus chargées et plus plus, chargées, ah oui, plus... La, la détox parce que moi j'ai testé je trouve ça c'est pour ça que j'interview michel parce que je trouve ça assez exceptionnel pourtant j'en ai testé des choses donc j'en vous ai parlé de quelque chose quelques choses qui m'ont aidé mais pas tout ce que j'ai testé parce que la plupart des choses n'ont pas fonctionné, donc voilà, vous voyez souvent chez moi, derrière moi, un, un gros appareil pareil, donc tout ce qui est vraiment technologie de pointe qui fonctionne, je les ai, et si je peux, j'interviewe les gens, euh, les, les fondateurs. Et là, c'est vrai qu'au niveau des, des toxines, moi je sais que je suis très peu chargée en toxines, parce que je fais régulièrement des nettoyages, et je sais où j'en suis. Et le peu que j'avais, ça l'a vraiment réactivé, quand je me suis levée le matin, j'ai bien senti euh, que c'était en circulation et que c'était le moment de les éliminer. Moi, j'ai pas testé la nuit, j'ai testé des programmes différents de la journée mmh. qui m'ont donné une pêche incroyable et qui me permettent par contre de dormir mmh. profondément. Donc, je sais pas si c'est. Ah oh oui, c'est lié. De toute façon, c'est lié. Mais ouais. en tout cas, voilà, je suis très contente de ça. Et ça m'a fait tilt quand tu as parlé de toxines parce que là, <rire> j'ai vraiment l'effet sur deux jours. J'étais fatiguée des toxines mmh. sur deux jours. Et après, ça a été super bien. fallait que je les élimine, quoi ça les a remis en circulation. Mais ce qui se passe, c'est qu'en général, les toxines sont très souvent stockées dans le foie et lorsqu'on commence à toucher le foie, mm. à ce moment-là, ben, il y a les, les, ben, un certain nombre de, de, de choses qui se passent dans l'organisme oui. et puis on est un peu... Voilà, ça bouge un peu. Oui, j'ai remarqué. Voilà. Oui. Bien, alors... Il y a des je, questions je, je pense, Oui, là, je pense que j'ai terminé sur la régénération. Je pense que c'est suffisamment clair. Euh, mais ce, ce, ce point-là est vraiment important. et… Euh, on utilise le, le même concept, si vous voulez, euh, pour l'utilisation pendant la journée euh, que pendant la nuit, puisque c'est euh, le même logiciel hein, qu'on met en œuvre. Simplement, on utilise des fréquences qui sont différentes, qui sont euh, euh, pour la nuit les fréquences du, du sommeil, du sommeil profond, et puis pour la journée, bah, c'est les fréquences de la vie. Oui, bon, moi j'ai quand même... Regarde, étudie un petit peu ton truc. J'ai vu qu'il y avait des choses qui touchaient à la peau. Euh, donc, euh, il y avait des... On va, passer de la, on va parler de la lumière. Oui, ah, voilà. parce qu'il y a quand même des, des, voilà, des choses intéressantes à dire. Euh, donc déjà, il y a Chris qui dit, euh, mais bien sûr, il a trop dérangé le laboratoire, donc il a été expulsé comme le docteur amer qui a, qui a même été empoisonné. Grave. C'est qui le docteur amer Tu connais J'ai entendu parler de lui. J'ai entendu parler de lui. C'est quelqu'un quelqu qui, a, qui a développé des concepts euh, inhabituels. Quoi. Mais moi, pas, j ai, j ai, personnellement, je n'ai pas de problème. Euh, dans, nous, on est dans Cancer Biosanté. Et dans Cancer Biosanté, on rencontre des chercheurs et, et on leur tient le raisonnement suivant en disant Vous. Vous êtes des chercheurs, vous cherchez des molécules, etc. Nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on cherche juste à faire refonctionner l'organisme comme il doit fonctionner. Ça, et ça, c'est vraiment vis-à-vis -vis du monde médical, c'est ce que nous, nous disons. Du coup, ben, on n'a pas ce souci-là, si vous, vous êtes voulez. plutôt dans le bien-être. Nous, on est dans le bien-être, qui apporte un complément par rapport à ce que fait la médecine. Mais la conséquence, c'est qu'il y a quand même des effets sur le corps bénéfique. Bien sûr. Parce que avec tous les témoignages que j'ai entendus... Enfin, oui, voilà, Bon, bref. Et donc... Euh... Tout à l'heure, il y avait une question par rapport au burn-out. Ah, voilà. Emma qui dit « Bonsoir. Est-ce que cela peut aider dans le burn-out Ardenace, je ne sais pas si je prononce bien, et la thyroïde qui ne fonctionne plus ?» Alors, on, on revient sur le concept de base. Compte tenu qu'on agit sur l'ensemble des cellules du corps, mmh. eh bien, on va agir sur les cellules de la thyroïde. Qu'on soit en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie, ou qu'on ait des nodules à la thyroïde, etc. On va évidemment agir là-dessus pour essayer de retrouver les, les fonctionnements qu'on peut encore retrouver. Il y a quand même un point qui est important, c'est lorsque euh, l'organisme s'est vraiment beaucoup dégradé, pour, pour revenir en arrière, euh, c'est vraiment compliqué. Mais c'est compliqué pour tout. C'est compliqué pour la médecine, c'est compliqué pour les thérapeutes, c'est compliqué pour z -violine. Là, il va falloir vraiment beaucoup de temps. Mais tant que, euh, tant que des organismes fonctionnent, hein, qu'un organe fonctionne, qu'un cœur fonctionne, que le, que le corps est encore vivant, eh bien, tant que ça, ça existe, eh bien, on peut régénérer. Mmh. On peut apporter quelque chose, dans, dans tous les cas. Juste pour citer quelques chiffres, euh, pour la plupart de nos, de nos clients, nous avons fait, nous avons fait une étude euh, avec euh, euh, l'université Paul Sabatier de, de, de, de Toulouse. Euh, cette université, euh, nous lui avons donné euh, nos questionnaires, c'est-à-dire euh, des personnes qui remplissaient un questionnaire au moment où elles commençaient à utiliser des violines, et puis ensuite, huit semaines plus tard. Et lorsque on rapproche les deux, eh bien, on constate un certain nombre de choses. Et on a laissé les universitaires nous répondre là-dessus pour que les universitaires nous disent voilà, nous, on peut dire, on peut dire ça. D'ailleurs, c'est pas nous qui le disons, ce sont ces étudiants qui ont travaillé là, ces et ces professeurs qui ont travaillé là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit que statistiquement significatif. Hein, statistiquement significatif, ça veut dire que euh, c'est à 95 ça marche à tous les coups, à 95 mm -hmm. Meilleure forme physique meilleur mental, réduction de la douleur, amélioration du sommeil, du sommeil profond. Voilà. Ça ce sont les quatre points qui ont été euh, qui, qui qui ont été constatés et dont on sait que ils ont ils sont réellement actifs. Alors, chez certaines personnes, ça va plutôt être la forme physique qui va être nettement améliorée, ce qui est quand même mal. Euh, chez d'autres, ça va être le mental. Chez d'autres, ça va être euh, le sommeil. Chez d'autres, ça va être la réduction de la douleur. Mais dans tous les cas, les personnes ont, à 85%, hein, ont euh, des résultats euh, au bout de huit semaines. D'accord. Bon, ça, c'est super. Merci beaucoup de l'avoir précisé. Et euh, on peut prendre une autre question oui, oui, oui, oui. Donc, bonjour à tous. J'ai entrepris il y a trois semaines environ des soins visant à corriger les désagréments liés à la c'est l'eau, c'est maladie auto-immune. Oui. Trop de collagène, pardon, trop de collé. C'est collagène, mais... oui. collagène, douleur articulaire, entre autres. Le nom de la machine utilisée est Genus euh, Inside. Inside. Les résultats sont importants au niveau de la douleur. C'est magique. Ma question est la suivante est-ce que les résultats obtenus sont définitifs Merci. Alors, bon, moi, je ne connais, connais pas cette, cette machine. Euh, nous, on a résolu ce problème-là de la façon suivante. À partir du moment où les, les personnes, en tout cas dans les premiers mois, utilisent l'équipement au quotidien, elles peuvent voir les résultats qu'elles obtiennent. Et ces résultats, ensuite, on peut les entretenir euh, au fur et à mesure des semaines. Euh, moi, quand je ne suis pas particulièrement sollicité, euh, j'utilise mon, mon, programme, mon programme sommeil, je l'utilise une nuit sur deux. Si par contre, je suis très sollicité, je fais quand même 80 000 km par an ouais, en voiture, veux, veux faire, ouais. donc mon, mon, mon impact écologique est pas très bon, mais avec l'avion c'est pire, alors bon, on sait plus trop quoi faire. Euh, donc, euh, je peux pas me permettre de somnolence sur l'autoroute. Euh, je, enfin, je dois être présent. Enfin, je veux dire, je suis parti ce matin de Toulouse à 9 heures. Euh, je, suis, là, à Paris. je suis là à Paris euh, ce soir. Euh, donc, euh, voilà, c'est tout, toutes ces conditions-là euh, font que, ben, il faut que la forme, soit là. Hein, donc, mm. euh, donc, je m'entretiens régulièrement, mais sinon, c'est un jour sur deux. Et pour aller vraiment dans le détail de la, de la question, c'est que lorsque j'utilise euh, ce type d'équipement, eh bien, je vais agir non pas ponctuellement, parce que là, d'après ce qu'elle semble me dire ce que j'ai cru comprendre c'est plutôt euh, on est plutôt dans un processus symptomatique c'est à dire je traite je traite un symptôme or euh, ce que justement on, on, on veut éviter c'est de traiter de traiter le symptôme mais de traiter l'organisme de façon globale pour que ensuite il, il retrouve les, le, le fonctionnement optimal de, de ce qui de ce qu'il doit être au niveau du sommeil au niveau de la forme physique, au niveau du mental, et Dieu sait si le mental aujourd'hui on en a besoin. La France est quand même le champion du monde euh, de la consommation d'anxiolytiques. Oui. Quand même, euh, voilà, moi je consomme pas euh, d'anxiolytiques. Euh, juste, pas pour point. info, tout ce qui est, si vous pouvez diminuer voire éliminer les, les anxiolytiques et tout ce qui est, voilà, somnifères, toutes ces choses-là, parce que ça fait drastiquement baisser le niveau de conscience. Donc euh, c'est très très important. Ça. Une information à part, ça c'est que. Ça je, je savais pas, mais enfin bon. Euh... L'idée, et puis ça rejoint ce que tu viens de dire, l'idée c'est vraiment de, de garder la pleine conscience de ce qu'on est, de l'être qu'on est, euh, ne pas avoir besoin de… Bien sûr, il y a les aides à la vie, il y a, il y a, quand il y a besoin d'utiliser euh, des anxiolytiques, évidemment, euh, voilà, bon, il y a, si il y a besoin de passage, hein, mais ça, ça doit être réellement euh, euh, comme pour tout. Que ce soit pour de l'homéopathie, que ce soit pour des compléments alimentaires ou pour des choses comme ça, l'idée c'est qu'il euh, faut réellement qu'on euh, utilise euh, au maximum ses euh, ressources propres. Voilà. Qu'on on aide l'organisme ponctuellement, euh, c'est très, très bien, c'est très utile, tout, tout ça c'est très très bien, ce n'est pas du tout le sujet. Euh, simplement, euh, le point important c'est laisser or, votre organisme faire ce qui est à faire. Et Lorsqu'il y a vraiment besoin de l'aider euh, avec des, euh, euh, comment dire, de, de la médication, des compléments alimentaires ou des choses comme ça, eh bien, il faut le faire parce que l'organisme, à un moment donné, il a besoin. Euh, très souvent, moi, j'ai des gens qui m'appellent, par exemple, au mois de janvier, vous voyez, la période sombre, il fait, il fait, il fait, les nuits sont longues, euh, il y a peu de luminosité, etc. Et où les gens sont vraiment dans une mauvaise situation, dans une mauvaise passe, eh bien, dans des moments comme ça, il y a réellement besoin de se faire aider. Voilà. Et donc, il faut le faire. Par contre, éviter les habitudes. Alors ça, c'est aussi un point qu'il qu faut peut-être préciser concernant cette violine. Il n'y a pas de, euh, de dépendance de ce point de vue-là. La dépendance, qu'est-ce que c'est C'est « je ne peux pas m'en passer ». Cette violine, vous pouvez vous en passer régulièrement. Des, des, gens, partent, des gens partent en vacances. Des gens partent en vacances et euh, en partant en vacances, ils n'emmènent pas forcément s'ils partent pour, pour, juste pour quelques jours. Quand ils reviennent à la maison, ils sont contents de le retrouver, mais ils peuvent pas dire, ils n'ont pas, pas dit pendant les vacances, « Ah, le z me manque, je ne peux pas survivre sans lui. » Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'à force, si vous voulez, de refaire fonctionner l'organisme de façon normale, et bien cet organisme, à un moment donné, euh, fonctionne réellement normalement. Alors, il peut fonctionner seul comme ça et de façon euh, autonome. Euh, si on garde des bonnes habitudes voilà. aussi. Hein. Voilà. Après, bon, après, il y a tout, tout, tout, le reste de, tout, tout le reste de la dimension. Mais euh, à partir du moment où l'organisme retrouve un certain nombre de... de euh, comment dire, de réflexes, de, de, de réflexe, de réflexe per, euh, personnel, individuel, eh bien, à ce moment-là, il peut réellement euh, euh, se remettre à fonctionner. Alors, là aussi, hein, je répète, hein, tout dépend de la gravité de la situation, tout dépend aussi de l'ancienneté de la situation, et tout dépend également de l'âge de la personne. Pour quelqu'un qui est jeune, les maladies, c'est vrai que quand on est jeune, on a le double inconvénient, c'est que c'est vrai qu'on récupère rapidement, mais c'est vrai aussi que euh, les maladies peuvent, euh, peuvent évoluer rapidement aussi. D une, une, par exemple un, un cancer du, du, de la prostate chez les hommes euh, quand il se déclare à 80 ans eh bien, il, est moins, euh, il est moins sensible que, euh, ou moins comment dire, risqué euh, que euh, lorsque euh, il démarre à, à l'âge de, de 45 ou 50 ans et euh, tu vois alors il euh, y a Monique qui dit bonsoir quel est le coût des soins donc il euh, y a des thérapeutes qui l'utilisent et puis il y a des personnes aussi qui peuvent l'acheter de l'avoir chez eux ou le louer aussi oui. Alors on a plusieurs on a plusieurs possibilités. On a déjà euh, bah la première possibilité, c'est euh, on vient on vient vous l'expliquer, vous vous faire essayer. Vous avez les salons aussi sur lesquels vous pouvez l'essayer. Oui, pour voir. sur le salon Zen, sur euh, les salons. Voilà. Et zen. puis alors, enfin, si vous allez sur notre site zvioline.com, vous verrez tous les salons sur lesquels on est présent. On en fait. Aller plus d'une centaine sur, répartis sur l'ensemble de la France. Euh, Comme ça, on peut tester. Voilà. Et en Suisse également, puisqu'on est à, à Aigle euh, la, la semaine prochaine. Euh, il y a également. Euh, alors, quel était l'autre salon dans le nord de la France également Enfin bon, il y a, il y a différents endroits où des salons. indiqué sur voilà. le site. Voilà. Donc, vous, vous, vous pouvez, pouvez l'essayer. Vous pouvez l'essayer. Ensuite, euh, il y a des thérapeutes qui l'utilisent qu'ils utilisent dans leur thérapie, donc qui peuvent également euh, vous le faire découvrir. Par exemple, euh, des gens qui font euh, a, des, des kinés, oui, des ostéos, des gens, récli, des, euh, des gens qui font du Reiki des naturopathes, des gens qui font des soins corporels, quels qu'ils soient, hein, ou, euh, ou des soins, des soins énergétiques. Euh, donc assez souvent, ils sont équipés. Moi, je, des, des des, euh, des gens qui font de la sophrologie, qui font de l'hypnothérapie, etc. Euh, donc là aussi, vous pouvez sur le site euh, demander à euh, avoir des, des, des noms euh, de, de thérapeutes qui dans, dans, les régions, dans la région où vous êtes. Après, l'étape suivante, c'est l'étape où vous voulez tester sur vous-même, c'est-à-dire vous voulez vraiment voir ce que ça peut vraiment vous apporter. Donc là, nous, on a des processus de location qui vous permettent de le tester sur 8 semaines. Alors pourquoi on, a, on fait huit semaines Eh bien parce que c'est à huit semaines qu'on a 85 en moyenne, hein, 85 euh, de résultats vraiment probants, de sorte que les personnes eh bien, continuent l'expérience avec nous. Voilà. Euh, puis après, bon, bien, il y a Michel, la, la question. est-ce que c'est disponible au Québec alors au Québec. Alors, vous Ne pas. Ah, si part. si si si, justement. Alors justement, parce que j'étais euh, samedi j'étais à Tarbes avec, euh, avec des thérapeutes euh, et un, des, un de, de, des thérapeutes qui est un, qui est un ostéopathe euh, a justement un contact au, au Canada euh, d'une personne avec laquelle euh, qui, avec laquelle il a il veut travailler et euh, pour nous le Québec était évidemment une destination privilégiée euh, pour justement euh, pourquoi parce que déjà les pays Francophones, euh, ça, ça, ça me paraît important. Et puis euh, le Canada, alors le, au Canada, on, on retrouve un petit peu l'esprit, si vous voulez, de, euh, du nord de la France, de la Belgique, euh, du Luxembourg, euh, de la Suisse romande, etc. Euh, Lorsqu'on explique à ces gens-là l'intérêt qu'ils ont. Et le bien-être, les bienfaits que peut apporter un équipement ou un complément alimentaire ou autre chose, eh bien, ils vont pas vous faire une longue liste comme ça de questions juste pour vous pour pour vérifier que vous connaissez bien votre boulot. Ce sont des gens, ils vous croient ou ils vous croient pas. Mais s'ils vous croient, eh bien, on engage on engage la, la discussion avec eux. Et c'est et c'est en cela. Enfin bon, j'ai rencontré quelques amis canadiens. Euh, nous ne sommes pas implantés encore au Canada. Euh, je voulais y envoyer mon petit-fils, mais bon, il a d'autres choses, il a ses études à terminer, etc. Donc, c'est franchement pas le moment pour lui. Mais euh, voilà, c'est donc euh, on, voilà, on, il faut il faut que là on fasse quelque chose. Euh, mais bon, moi je enfin qui nous laisse qui nous laisse un message sur le site et voilà. puis on va on va le traiter euh, ou je vais donner tout à l'heure mon numéro de téléphone et puis euh, demain matin ben, je suis disponible pour euh, pour répondre pour répondre aux questions. Voilà. mais euh, c'est sûr qu'au Québec c'est pour nous une destination vers laquelle on va on est déjà, on est déjà en Suisse euh, on est au Luxembourg, on veut, on veut aller en Belgique voilà. et puis on est présent dans les îles aussi hein, euh, les Antilles euh, donc Martinique, Guadeloupe et puis l'île de la Réunion voilà. Ok, bah merci beaucoup et euh, donc c'est vrai qu'il y avait une, une histoire que tu m'as racontée sur, euh, comment ça s'appelle euh, les personnes qui, qui sont insulines. Insuline. insuline indépendante, oui. le diabète. Voilà, et ça, ça m'a scotché. Mmh. Ben oui, ben je vais raconter l'histoire. Ça m'a scotché vraiment. Mmh. Voilà, ouais. donc ouais. si tu peux partager Alors. ça. Je... Il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Et... En, France, en France, il y a 4 millions. Euh, je parle juste pour la France. Hein, donc, euh, Pour 66 millions d'habitants, 4 millions, c'est du 8%. donc J'imagine qu'en euh, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et probablement au Québec aussi, euh, euh, ça doit être à peu près la même proportion. Donc, euh, s'il y a 10 millions d'habitants dans un pays, 8% c'est 800 millions. Hein, donc, ça, ça représente quand même des quantités importantes. Alors, le diabète. Nous, on ne traite pas le diabète. Nous, on aide en fait l'organisme à se remettre en route. Ce que je veux dire par là, c'est que je répète ce que j'avais dit tout au début, c'est qu'on a une action globale sur l'ensemble de l'organisme et c'est petit à petit les choses, des, des, tout ce qui peut encore se remettre en route, va se remettre en route. On a une histoire assez incroyable, d'ailleurs, que vous allez trouver sur, vous pouvez trouver sur notre compte Facebook, euh, des, des témoignages de, de Gérald, qui est un ami, qui est un ami suisse, et euh, cet homme... Euh, bon, il n'est pas trop sport, il n'est pas trop euh, complément alimentaire, il n'est pas trop régime alimentaire, etc. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui a utilisé l'équipement que j'ai rencontré, on n'a pas parté ensemble, et puis à qui j'ai expliqué qu'il euh, bah, devait s'occuper de lui parce qu'il bon, avait un diabète relativement avancé et c'était dia un diabète de, de niveau euh, euh, 75 unités d'insuline par jour. Donc, là, on commence quand même déjà à être dans des choses sérieuses, il n'avait plus de sensations sous les pieds. Ah, c'était un ami à l'époque ou c'est devenu un ami C'est devenu un ami. Ah oui, parce qu'à l'époque, je ne pense pas que c'était un ami. Ah ben non, on, euh... on, était, on travaillait ensemble. Ouais, hein, okay. en et, et donc, les, les, les choses se sont faites de la façon suivante. Il, a, il, est, venu, il est venu témoigner hein, dans un colloque qu'on a fait l'année dernière, euh, comme quoi ben, il avait retrouvé la sensation sous, sous les pieds, et puis que, euh, il. Parce que qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de sensation sous les pieds et que ça continue ben, ben, ça veut dire que ça remonte et que petit à petit eh bien le, le, les, les, les pieds sont en train de se mantraîner c'est à dire que donc le on coupe on coupe les pieds oui concrètement oui voilà euh, donc euh, il nous disait également qu'il y avait il y avait de l'arthrose au jour mais qu'il ne souffrait plus de l'arthrose voilà donc ça c'était pour lui ça venait en même temps, mais c'est pour nous pas du tout surprenant dans la mesure où on va agir sur l'ensemble de l'organisme et donc tout ce qu'on qu peut refaire fonctionner, eh bien, on va le refaire fonctionner. Et puis, euh, quelques mois plus tard, euh, on essaie de le joindre par mail, par SMS, par téléphone, etc. On, on a vraiment du mal à le joindre. Et euh, il nous laisse un message en disant, écoutez, j'ai des problèmes, machin, etc. Et puis, je l'ai revu cet été, donc euh, six mois plus tard, et il me dit, vous savez ce qui m'est arrivé eh ben, c'est un truc tout, tout simple, c'est que euh, je, euh, je, je perdais l'équilibre et je devais marcher avec un déambulateur. Alors un homme qui a euh, voilà, une soixantaine, soixantaine d'années marchait avec un déambulateur parce qu'il perdait l'équilibre, etc. Il me dit, voilà. Et il me dit, voilà, j'ai rencontré plein de médecins, j'ai été dans des cliniques, dans des hôpitaux, etc. Dans, dans tout un tas d'endroits. Et puis finalement, je suis allé voir un médecin de campagne et ce médecin de campagne, il m'a dit, bah, écoutez, euh, Arrêtez votre insuline. Il a arrêté l'insuline et le problème s'est réglé. Aujourd'hui, il roule, il, il vit une vie normale, il mange comme Mais alors, le dans tout le monde. pourquoi il tombait Il tombait parce que, bonne question, parce qu'il était en fait en hypo, c'est-à-dire qu'il manquait de sucre. Parce que son pancréas re, s'est remis à fonctionner. En même temps, il prenait de, de l'insuline et donc, en fait, il faisait chuter drastiquement ah, donc le, corps, taux de sucre, il... le taux de sucre dans son sang. Donc, son corps, il était rétabli et lui, il continuait de prendre le traitement comme son corps était avant. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, il ne prend plus rien. Donc, du coup, maintenant, il n'a plus de déambulateur. Ah non, non, non, là, il est tout à fait normalement. Donc, il fallait juste qu'il enlève le traitement tout à fait. qui ne servait plus à rien. Il fallait quoi. que quelqu'un le lui dise. Bah ouais. et c'est un médecin de campagne. Ce n'est pas <rire> des grands chercheurs. De... Ben oui, et c'est… Bon, voilà. Après… Euh... Et Après, ça, en fait, c'est dû au, grâce à l'utilisation du de l'appareil, parce oui. que comment il aurait pu se remettre en fonction et, et arrêter euh... Ah ben, c'est le parce ah. que parce euh, qu'aujourd'hui, alors c'est justement ce que je voulais dire, parce que les médecins qui sont des spécialistes, si vous voulez, dans, dans ces domaines-là, euh, ne connaissent pas, ne oui. savent pas qu'on peut revenir en arrière. Donc à partir du moment où ils ne le savent pas, ça ne leur vient même pas à l'idée de dire « il faut réduire votre, votre insuline mm. ». Oui, C'est ça, ça un peu le, le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on est, on est, de ce point de vue-là, on est disruptif, c'est-à-dire qu'on euh, on, on apporte vraiment des, des, des, solutions, des solutions nouvelles, des solutions euh, qui ne ben, sont pas du tout classiques. Hein, ce que je disais tout à l'heure là, avec les deux populations, la population de l'évolution de la maladie, ce qu'on avait dit tout à l'heure pour le diabète, et puis, et puis des, des, ben, des gens qui vivent différemment. Alors il y a un autre cas comme ça également de… de, de de diabète, donc c'est quelqu'un qui avait pris l'équipement, alors cette fois-ci pas pour le diabète, mais il l'avait pris pour de l'arthrose du genou, parce qu'il ne voulait pas se faire opérer des genoux, etc. et donc il voulait se, euh, se faire se régénérer, euh, voir comment il pouvait éventuellement régénérer ses articulations pour pouvoir... Euh, euh, comment dire, pour pouvoir euh, bah, retrouver, refaire du sport, euh, du vélo, de la natation, de la course à pied, pourquoi pas, etc. Et donc il a pris l'équipement et euh, effectivement au bout de, allez, on va dire six mois, un an, euh, il a de nouveau pu retrouver des, des fonctions qui pouvait plus avant, par exemple, descendre les escaliers, hein, comme descendre une montagne, vous savez que c'est ça qui est le plus difficile, monter, c'est sûr qu'on s'essouffle, mais descendre, c'est vraiment, ça tire vraiment dans les genoux et euh, donc bon voilà il a il a réglé ça mais en même temps il a réglé son diabète c'est dans la même logique de ce qu'on avait mmh. dit tout à l'heure. À partir du moment où on agit sur le global de l'organisme, eh bien, euh, tout ce qui ne fonctionnait pas avant, bah, se remet à fonctionner. Et aujourd'hui, c'est un, c'est une personne avec laquelle je travaille tous les jours. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a une grande carte d'esprit, enfin, qui fonctionne vraiment bien dans sa vie, dans son corps. Euh, il fait du vélo, il fait du, de la course à pied. Enfin bon, c'est un homme qui repartit dans la vie. Mmh. Et ça, c'est vraiment, c'est chouette, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment génial. Ouais. je te remercie. Et ta à Jacques qui dit quand on n'a pas d'hypophyse ce qui implique que le système hormonal ne fonctionne pas et doit être remplacé par des hormones de synthèse est-il possible de retrouver le fonctionnement normal d'origine à ce jour je n'ai rien trouvé, merci bon, il il... c'est un bon, cas différent quand même oui c'est un cas différent euh, alors quand il n'y a, euh, a pas d'hypophyse euh, ça veut dire qu'il y a basiquement euh, un fonctionnement qui est erroné. Ouais, qui, qui, un fonctionnement qui n'est pas qui, est manquant, qui, qui, quoi. qui oui qui, qui est vraiment manquant et qui est euh, bon. là ce qu'il faut faire dans un cas comme ça c'est d'essayer pourquoi Eh bien parce qu'il euh, n'est pas impossible qu'on réussisse à relancer un certain nombre de, euh, de, de, de cellules qui aujourd'hui ont besoin d'être boostées oui. voilà et de voir ce que on réussit à faire malgré tout et après, il faut ajuster les traitements hormonaux, euh, les ajuster en, en conséquence, un petit peu comme ce qu'on avait dit tout à l'heure à propos du diabète. Et, euh, et ça, c'est quand même quelque chose qui est important, c'est qu'on euh, on utilise le z violine, on continue, on travaille, on fait, on fait les choses et en même temps, ben, on, on regarde, vérifie de l'autre côté, côté de, qu est -ce, de, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin. Si voilà. le traitement reste toujours adapté, voilà. Euh, Et ça, voilà. c'est le médecin qui le dit. Ça. Oui, mais les médecins, là, ils n'avaient pas vu quand même. Donc, il euh, faut quand même dire au médecin qu'on fait quelque chose d'holistique à côté. Il faut prévenir le médecin parce qu'il n'est pas devin non plus. Oui, oui, alors, ah oui, non, mais ça, c'est clair. C'est clair qu'il faut, il faut prévenir le médecin. qu'on utilise un équipement qui peut avoir euh, des conséquences sur, euh, bah, sur la médication qu'on prend là je, je, À cette question-là, précisément, je ne sais pas répondre. C'est un, un cas que je ne connais pas. Donc, euh, pour moi, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Est-ce qu'il que... peut te contacter, oui, oui. Elle, il peut te contacter oui, par mail De euh, ben, toute par façon, téléphone. déjà par mail sur le site euh, zvioline.com. Ouais. Mais euh, bon, tout à l'heure, à la fin, je pense que je vais donner mon numéro de téléphone portable voilà, où les gens vont pouvoir me laisser soit un SMS dans un premier temps, soit euh, m'appeler directement directement. Euh, moi, je pense que ça vaut le coup. Euh, si vous voulez, tout, tout, même l'insuline, qui est pourtant où les, les, les laboratoires de recherche font vraiment de gros efforts pour essayer de coller le plus possible à, à l'insuline naturelle, euh, mais bon, c'est jamais de l'insuline naturelle, c'est obligatoirement une insuline qui est, euh, comment dire. Euh, euh, qui est artificielle, puisqu'elle est, elle est conçue dans des, dans des usines, dans, les dans des laboratoires, euh, même l'insuline, bon, bah, on sait qu'elle euh, voilà, a, a des effets qui ne sont pas, sur le long terme en tout cas, qui ne sont pas profitables. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre bah oui, hein? C'est la seule solution qu'on a. Pour, je veux dire, pour tu sais, j'ai ouais. des questions là, de... Donc, je lise, qui dit « Est-ce que cet appareil peut être commandé comme je suis au Québec et non disponible Merci de l'information. » Oui. Et donc, Monsieur. nous attendons une réponse, parce qu'il y a des ouais, Ils attendent une réponse. Bah, écoutez, et il y a oui. il dans le Pacifique Sud. Pacifique Sud, ça peut être l'île il... Maurice, non Ou l'île La Réunion Alors voilà, ces deux-là, ils, ils, ils attendent vraiment des, questions, des, des réponses. Parce nous, que... on, nous, on peut livrer partout et on assure le SAV partout. On est, on est déjà aux États-Unis. Mais vous euh, vous vendez pas si vous ne venez pas expliquer l'appareil C'est ce que j'ai compris. Alors, comment vous allez faire pour l'expliquer Alors, ce, à ce moment-là, on fait un Skype. Ah, on fait un Skype et on peut expliquer la, on peut l'appareil par Skype. Ouais. Oui, parce que j'ai vu qu'on ne peut pas cliquer sur un bouton et acheter tout de suite parce que vous voulez avoir… Nous, ce qu'on veut, c'est accompagner <rire> les personnes. C'est-à-dire qu'au moment au moment où la personne acquiert l'équipement, eh bien il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui explique du, comment ça marche. Et comment est-ce qu'on l'utilise Et après, alors ça c'est au, de, de, de, au moment du démarrage. Mais le deuxième point, c'est euh, ensuite c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on se donne euh, un timing, euh, on se dit, ben voilà, aujourd'hui on est euh, lundi, et bien de, on se rappelle euh, euh, mardi ou mercredi de la semaine prochaine, et puis on fait le point. Voilà. Nous, on accompagne comme ça une personne qui est aux États-Unis. Nous n'avons pas forcément quelqu'un aux États-Unis. On accompagne cette personne aux États-Unis qui, d'ailleurs, euh, bon, a un certain nombre de soucis, de, de l'arthrose euh, majeure et, euh, et qui s'emporte déjà au bout de, de combien ça va faire Deux mois et demi, qui s'emporte déjà, déjà beaucoup mieux. Mm. Hein, donc, bon, après, euh, quand c'est de l'arthrose, bon, bah, ça, c'est du long terme. D'accord. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Parce que tu sais, la, la lumière rouge. Ah oui. Euh, alors. Nous, ce qu'on a, ce qu'on a fait, on a une lampe qui clignote là, hein. c'est pour ça oui, que de temps en temps, de temps en temps, on a, euh, est, on n'est pas dans une boîte de nuit. Ouais. Voilà, non. Voilà, non. on est avec vous, on voilà. s'amuse bien. Ça. Et, euh, et puis de temps en temps, elle devient continue. Bon. Alors, c'était peut-être juste pour me rappeler que, effectivement, euh, nous utilisons une lumière pulsée. Alors, je m'explique. Euh, c'est à part, hein. c'est quelque chose, un les, module en plus. C'est un, un module qui fait partie du kit complet ou qu'on peut acquérir, voilà. qu acquérir oui. ultérieurement. Mais ce n'est voilà. pas pareil, quoi. Pas, ça ah. n'agit pas euh, pareil. Alors, ça oui. agit sur des zones différentes, hein. je m'explique. Euh, Lorsqu'on utilise la, la, le Z-Violine, dans, dans, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, euh, soit pendant la journée pour euh, des, des, des séances, soit euh, en, en, en, programme, en programme sommeil, on va agir sur l'ensemble de l'organisme jusque dans les profondeurs. C'est-à-dire, on va, on, va on va aller jusque dans la moelle osseuse, hein, pour les intensités les plus élevées. Bien. Euh, quand on utilise de la lumière, on peut utiliser enfin, il existe aujourd'hui des gens. Je justement de voir une lumière rouge qui passait là, donc ça m'a rappelé hein, des, des, des personnes euh, qui proposent donc de la lumière rouge. Hein, il existe aujourd'hui euh, des outils de thérapie de lumière rouge extrêmement puissants utilisés euh, dans, dans des cliniques, des hôpitaux, etc. Après de la chirurgie esthétique ou de la chirurgie tout court ou pour des grands brûlés. Euh, nous, on ne veut pas rentrer là-dedans parce que le marché il existe et, et que chacun fasse son métier. Euh, nous, si vous voulez, là où on est préoccupé, c'est dans l'utilisation quotidienne de chacun. Et si vous voulez, la spécificité de ce que nous faisons, c'est que notre lumière rouge est pulsée. La pulsation, c'est exactement la même que ce qu'on a au niveau d'une note C'est-à-dire que euh, j'ai un spectre de fréquence qui part de, euh, allez, on va dire de 1 Hz et qui va jusqu'à 20-30 000 C'est-à-dire ce que nos oreilles sont capables d'entendre, euh, le spectre de fréquence que nos oreilles sont capables d'entendre. Nous, on va jusqu'à 20 000, après les chats et les chiens vont jusqu'à 30 000. Mais enfin, bon, euh, voilà. Euh, ces fréquences-là, on va les retrouver dans la lumière rouge. C'est-à-dire que le fait de pulser la lumière rouge, surtout avec notre brevet, grâce à notre brevet, en fait, doit avoir une efficacité vraiment extraordinaire. Alors, on l'utilise pourquoi? Déjà pour les brûlures. Vous connaissez probablement des coupeurs de feu. Hein? des gens qui vous disent ben « voilà, à distance on coupe le feu » ou « localement on coupe le feu euh, ». Les coupeurs de feu, euh, lorsque on vous coupe le feu, c'est-à-dire par exemple une brûlure vous avez pris en coup de soleil pendant l'été, euh, eh bien euh, si on vous fait euh, un soin, à ce moment-là, ce qu'on appelle couper le feu, euh, en fait vous sentez ensuite à l'endroit où ça brûlait, où c'était vraiment chaud, vous sentez de la fraîcheur. C'est comme si vous avez mis des glaçons enfin, ou, ou au moins quelque chose de frais euh, à cet endroit-là. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec la lumière rouge. C'est-à-dire que lorsque vous avez euh, une euh, comment dire une brûlure, hein, que ce soit de, de brûlure de soleil, ou que ce soit de l'eau chaude, ou, de, de, ou de, de des huiles bouillantes, ou des, des choses comme ça, eh bien l'utilisation de la lumière permet d'apaiser immédiatement, euh, enfin en, allez, en, en 10 en, 10, en 10 minutes, 10 12 minutes, euh, d'apaiser très rapidement euh, la, euh, la douleur et la brûlure par elle. Voilà. C'est-à-dire que ça permet de régénérer l'organisme. Après, bien sûr, il faut continuer pour que la cicatrisation se termine, etc., pour que tout ça se passe bien, mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment le principe. Alors, on peut l'utiliser bien sûr pour ça, mais on peut l'utiliser aussi pour tout ce qui est inflammatoire. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, je me suis fait mal à l'épaule. L'épaule est chaude, inflammatoire, ça veut dire c'est chaud. Et donc, quand, si mon épaule est chaude, eh bien, je vais utiliser prioritairement la lumière pour apaiser L'inflammation, donc ça va déjà apaiser la douleur, et en apaisant la douleur, eh bien derrière je peux ensuite utiliser d'autres applicateurs euh, traditionnels, plus traditionnels. Euh, C'est également pour les problèmes de peau, pour les problèmes de rides, pour les problèmes de, euh, pour les verrues, pour le psoriasis, pour l'acné, pour euh, le zona, euh, voilà, enfin euh, vraiment les tous les problèmes aussi, de peau. Elle demande Marie et pour la tension oculaire. Alors, on ne va pas utiliser la lumière rouge pour, les temps, pour la tension oculaire. Euh, on va utiliser un petit applicateur de cette taille-là euh, qu'on va, po qu va poser sur, euh, sur, euh, sur l'oreille ici, devant l'oreille, enfin, partiellement sur l'oreille et partiellement sur la tempe, euh, pour aller travailler en profondeur en direction de l'œil. Parce que mettre la lumière dans l'œil, euh, bon, ça ne va pas vous tuer l'œil, ce n'est pas, pas le problème. Mais après, vous allez avoir la, les, les, la yeux, les, les des yeux qui papillonnent, voilà, euh, vous risquez de voir rouge. Euh, là où c'est vert et vert là où c'est rouge donc euh, voilà après on peut pas rouler en voiture est-ce parce... que ça peut marcher pour les asthmatiques euh, Noëlla alors pour les asthmatiques nous on a de bons résultats parce que en fait euh, on va euh, baisser euh, baisser la sensibilité si vous voulez euh, à, à ben aux, agressions, aux agressions extérieures. Ça renforce l'organisme. Voilà. Ça renforce l'organisme. Donc, ça va renforcer le système immunitaire, ça va permettre de mieux, de mieux vivre et, et au niveau euh, des poumons, en fait, les poumons vont pouvoir mieux travailler euh, et donc euh, on va pouvoir baisser le taux, euh, enfin, la sensibilité euh, à l'asthme. Donc, là-dessus, on a, on, a, on a des résultats positifs. D'accord, Même pour, des, même pour des, des, des, des personnes qui sont très encombrées des, des bronches ou des choses comme ça, voilà, on, on, utilise, on utilise la natte et puis ça permet de, de mieux expectorer, de mieux, de mieux relâcher. Voilà. Mais okay. en tous les cas, ça vaut le coup d'essayer. Enfin, je veux dire qu'à partir du moment où on refait fonctionner l'organisme dans le meilleur état où il peut fonctionner, euh, parce qu'on a travaillé sur le fonctionnement des cellules et sur le fonctionnement du métabolisme du corps, ben, il n'y a aucune raison qu'on qu n'ait pas des effets. Enfin, d'une façon ou d'une autre, il y aura quelque chose. Tu m'avais montré, euh, parce que j'étais un petit peu curieuse, euh, ce qu'il y avait, c'est un espèce de petit matelas euh, plat blanc qu'on met sous le lit, ou on, on met n'importe où, et même dans la voiture, j'imagine. Oui, le coussin. Le coussin. Euh, et tu m'avais montré des petits disques dedans très plats. Oui. -ce que, comment ça s'appelle Ah, ça, ce sont les petites bobines. Ce sont des, bo des petites bobines, et c'est ces petites bobines-là qui émettent justement les, euh, les fréquences et qui vont donc aller, et ces fréquences-là vont, vont aller toucher les cellules du corps. D'accord. Ouais. Bon, bah, écoute, euh, voilà. Combien de couleurs de lumière ah, la, a nous, dans le kit couleurs des chakras Alors, de alors nous, alors, ça c'est une bonne question, merci. Euh, parce que… Euh, nous, nous avons développé euh, cette, cette lumière rouge, je dis bien, cette lumière rouge, euh, spécifiquement pour des questions, je dirais, la thérapeutique, c'est-à-dire du biologique. Hein? Euh, donc, avec les résultats, les, les résultats que je vous avais, avais donnés tout à l'heure. Maintenant, on est en train de travailler cette fois-ci sur un équipement où on va avoir euh, quatre couleurs principales, euh, le rouge, le jaune, le vert et le violet. Bon, le bleu, pour nous, est… Bref. Euh, et donc on est en train de travailler là-dessus. C'est quelque chose qui va, qui va voir le jour en 2019 euh, et qui, qui va permettre, alors cette fois-ci à des thérapeutes de pouvoir travailler éventuellement l'une ou l'autre zone. Euh, bon, j'ai donné ces indications-là, mais là aussi, qu'est-ce que je vais faire ben, Comme d'habitude, je prends mon bâton de pèlerin, je vais aller voir Pierre, Paul et Jacques, les différentes personnes qui utilisent déjà de la luminothérapie ou qui veulent de la luminothérapie, qui vont me dire, voilà, j'ai besoin de telle lumière, on va définir quel est le spectre de fréquence qu'on veut utiliser, etc. Enfin bon, tout, tout ces, tous ces points-là. Et Mais par contre, cette lumière là sera toujours pulsée. Parce que c'est grâce à la pulsation que nous allons réellement avoir, euh, avoir des, des effets beaucoup plus significatifs que simplement une lumière fixe. Mmh, Sinon, ça serait simple. Hein, il suffit de mettre des LED rouges mmh. et puis euh, de, de mettre des LED rouges dans sa salle de bain. Euh, ok, ça fait quelque chose, mais évidemment. Hein mais euh, lorsque, lorsque je le pulse bon là c'est agaçant parce que la lumière là c'est pas fait pour mais euh, te, tel que nous on l'utilise euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus discret et qui pourtant euh, vraiment travaille en profondeur donc on travaille euh, l'épiderme le derme et l'hypoderme donc on va vraiment vraiment bien pour ça en je connais les effets moi je suis formé à l'énergie des couleurs en chromothérapie avec Dominique Bourdin c'est bah, quelqu'un avec... qui faudra que j'aille voir pour parler avec beaucoup, lui. Il a beaucoup hein. de, de livres et donc euh, oui, il y, y a des très bons effets sur ça. Alors euh, voilà, donc on arrive à la fin de la, la conférence. Alors moi j'ai encore j'ai encore quelque chose à dire. Alors le z Violine s'adresse bon là on a, on a parlé beaucoup de maladies ou de choses comme ça, mais en fait z Violine s'adresse à tout le monde. Euh, nous avons dans notre dans les utilisateurs que nous avons, nous avons des enfants. Alors déjà des femmes enceintes des enfants, euh, des adolescents. Hein. On a euh, des sportifs, évidemment. Hein. Le, le numéro un du marathon français, c'est Hassan Chadi. Hein. Il, a, il a, au niveau européen, il a le deuxième temps au Niveau européen, donc tous les tous les marathoniens d'Europe, lui il a le deuxième temps, donc c'est quand même quelqu'un. Voilà, et il est devenu il est venu à ce, à ce niveau là, et parce qu'il utilisait cette violine depuis un an et demi, ça lui permet de euh, d'être moins, moins sensible, euh, je veux dire, à des claquages, à des problèmes articulaires, musculaires, qui autre. sont courants dans les sportifs de niveau, oui. c'est oui. Ah, oui, très court. Voilà. Hein? Ensuite, évidemment, pour des gens qui, que, qui sont dans le stress, hein, on a parlé euh, tout à l'heure du Pernod. Ensuite, pour des personnes qui, euh, qui, qui, euh, qui commencent à déclarer des maladies euh, voilà, avec l'âge, il bon, faut quand même savoir qu'on a gagné 28 années d'espérance de vie en l'espace d'un siècle, un peu plus d'un siècle. Euh, je veux dire, l'âge standard dans les années euh, 1800-1900, début 1900, euh, c'était 55-60 ans. Voilà. Aujourd'hui, euh, pour moi, euh, de façon standard, on doit pouvoir arriver à 85 ans dans, dans un de santé qui est qui devrait être pas trop mauvais voilà donc ça c'est les progrès de la médecine évidemment c'est les progrès de l'hygiène c'est les progrès aussi de l'habitat c'est les progrès du chauffage c'est voilà bon, c'est on, on a plus de moisissures aujourd'hui c'est quand même, quand même des, des choses aggravantes et puis on a on a on a plus la tuberculose qui était quand même un, un, un gros problème à un moment donné euh, avec l'arrivée des antibiotiques a été vraiment quelque chose de très significatif voilà. Euh, donc ça s'adresse et puis évidemment euh, aux personnes âgées. Hein, la personne âgée là qui, qui est actuellement la plus âgée qui utilise cette violine, elle a 90 ans. Donc voilà, c'est quand même, euh, ça veut dire que euh, on a quand même, euh, voilà, on arrive quand même à avoir des, des bons, euh, des bons résultats à, à, à tous les âges. Donc voilà, ça c'était pour dire que en fait ça s'adresse, ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas, euh, il n'y a pas, euh, je dirais, quelqu'un de, euh, de, une catégorie particulière d'utilisateurs potentiels hein, et euh, je trouve par exemple, enfin, je vous citer juste une petite une petite anecdote, on a une famille euh, du côté d'Aix-en-Provence euh, où euh, les, le papa, la maman et les deux enfants sont équipés euh, de du du du Z violin. Donc, euh, avec le système qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le boîtier, le boîtier qu'on commande. Hein, donc, chacun a son boîtier, son boîtier dans sa chambre et euh, donc fait le programme qui lui convient. Il faut et là, juste appuyer sur le bouton. Voilà, il faut appuyer sur le bouton. Il faut, donner, il faut commander avec la tablette et, et puis euh, le, le système démarre. Euh, et puis chacun de cette façon là et eh bien si les parents par exemple ils ont du stress eh bien, ça va les déstresser, s'ils ont de l'arthrose eh ça, va, ça va baisser l'arthrose, s'ils ont des douleurs, de mal de dos des choses comme ça, eh bien, ça va les aider au niveau du mal de dos. Mais euh, surtout dans cette, dans cette histoire il y avait une, enfin, quelque chose qui est vraiment très chouette, c'est une, une petite fille euh, qui a, devait avoir l'époque 8 ou 9 ans euh, qui, avait, euh, qui souffrait d'omblyopie. embliopie ça veut dire que je peux voir correctement d'un oeil ou correctement de l'autre mais on arrive, je n'arrive pas à voir voir en profondeur de champ, je n'ai pas de profondeur de champ, c'est-à-dire que tout ce que je vois, c'est comme si c'était sur, sur un écran. Voilà. Donc, pas, pas, pas possibilité de savoir si je suis loin d'un objet ou, ou d'une voiture ou d'un camion ou d'un bus. Donc, vous imaginez ce qu'a ce pu être la vie de cette petite. Hein. Et euh, d'ailleurs, son papa l'explique très bien dans, dans un film que nous avons mmh. sur, sur, euh, sur notre site. Et, euh, et cette petite, aujourd'hui, elle voit de façon tout à fait normale. Voilà. elle continue évidemment à utiliser les diolines, elle voit de façon tout à fait normale, elle fait de la plongée sous-marine pour une petite de 9-10 ans, c'est même pas mal, euh, de la plongée sous-marine, elle fait de l'horreur, elle, elle est déléguée de classe, elle est, enfin bon voilà, c'est une gamine qui est repartie dans la vie. Quoi. Et puis de temps en temps, elle m'envoie un petit mot très gentil en disant « Michel, tu es mon héros bon, ». Ça, ça fait toujours plaisir. Oui, ça fait vraiment plaisir. Et puis tu sais, quand tu te lèves le matin et que tu te dis « waouh », cette petite, elle, elle peut mener une vie normale, c'est parce que ben c'est parce que j'ai travaillé, que j'ai investi des sous, que j'ai mis que je me suis donné de la peine et tout, et que cette petite elle vit comme ça. Ben moi, je suis content, parce que je me dis bon, ben voilà, finalement, à l'âge que j'ai maintenant, c'est ça que je dois faire, c'est-à-dire faire en sorte que, ben, que j'apporte quelque chose à oui, Tu comptes Toujours Donc... de développer en plus. Ah, es oui, toujours oui, oui, oui. en train de continuer <rire> de développer. Des fois, tu nous racontes tes, tes nouvelles bientôt qui vont être oui, mises ah, en place. Oui. Ben, oui, bon, ben d'ailleurs on a, on a un projet en cours pour, pour aller encore plus loin, pour agir encore davantage sur le métabolisme Là c'est vraiment pour des cas pathologiques lourds, euh, je pense à des scléroses en plaques que, ou, ou, sur lesquelles on n'a on a, on a pas, pas pu vraiment être complètement réussir à, à, à basculer. Je pense à des maladies de charcot, je pense à, euh, à des, des, des cancers et des, des maladies comme ça où euh, il y a peut-être besoin d'aller d'avoir euh, plus de fréquences. Fréquence, oui. Et là l'idée c'est d'en avoir trois fois plus on en a déjà beaucoup mais là d'être encore plus dense et pouvoir si si c'est plus rapide alors oui. alors ça sera ça pourrait être plus rapide mais ça sera plus ça devrait être plus profond c'est-à-dire qu'on va agir euh, sur des processus sur lesquels on n'agissait pas aujourd'hui oui. c'est un, un peu ça l'idée après on a on veut développer bien sûr pour le vétérinaire là on a alors on a la chance dans notre dans notre bureau d'Escolias, de, de, dans l'Aude euh, d'ailleurs euh, je rends hommage à ceux qui euh, qui, qui aujourd'hui se démènent pour euh, pour essayer de sauver encore des vies euh, au moment des inondations euh, donc on a dans, dans parmi notre personnel deux, euh, un, un, un homme et une femme euh, qui euh, qui sont qui ont des chevaux qui, qui enfin qui régulièrement montent les chevaux etc et on va développer donc un tapis pour pour pour, pour les animaux euh, donc soit le cheval mais pour les vétérinaires. On a déjà des choses pour les vétérinaires, donc on va continuer à, à, à développer. Et puis après, il ben, y, y a différentes demandes. Hein. On travaille également maintenant, on commence à rentrer dans les maisons de retraite, on commence à rentrer dans, euh, dans le domaine des, des entreprises, hein, donc les, les, les, les salles de repos et, et euh, voilà, ou même les centres de remise en forme, et donc de développer euh, des produits spécifiques pour, pour ça. Et c'est pas un problème parce qu'à partir du moment où on a une batterie qui est intégrée et on a une carte électronique, eh bien il suffit de mettre le programme qui, qui va pour bien. C'est ça. Oui, oui, oui, il y a des gens qui savent faire ça. Laissons-les faire leur travail. Moi, je sais pas trop le faire, mais eux savent le faire et donc voilà, ça nous permet de, ça nous permet réellement de d'avoir, de, de, de vraiment de nous diversifier. Et quand je disais tout au début, je disais que en bio on n'a encore rien fait. Bien sûr. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, mais moi j'ai vraiment, vraiment le sentiment qu'on a ouvert une porte et puis qu'on est en train de regarder un petit peu tout ce qui est possible. Et là, je pense qu'on va pouvoir, mais dans tout un tas de domaines, on va pouvoir faire euh, plein de choses. Voilà, je ne bon, vais pas tout raconter maintenant parce que… Oui, tu, tu euh... pourrais rester déjà. <rire> ouais, parce que j'ai des questions, juste ouais, si ouais, tu veux voilà, bien répondre. Merci. Malou qui dit « J'ai des appareils auditifs, comment utiliser les accessoires pour espérer de bons résultats ?» Eh bien, il utilise l'équipement euh, déjà des, au niveau de la natte et euh, il peut traiter à ce moment-là. La localement. natte, c'est vraiment ce qu'on met sur le lit, c'est quand même matelas voilà. tout fin. Alors, le, la natte, voilà, la natte, c'est, voilà, ça fait un centimètre. Donc, ça se pose sur le matelas du lit. On met ensuite euh, le protège matelas et puis ensuite le draus. D'accord. Voilà, dans ce sens-là. Après, pour des personnes qui ne vont plus aller se coucher parce que elles sont handicapées, etc., on peut parfaitement l'installer sur un, comment dire, sur un canapé. On peut l'installer sur des fauteuils. On a également le petit coussin qu'on peut mettre dans des fauteuils roulants. Donc voilà, on a, on a vraiment là toutes les possibilités. Et là, pour répondre précis, précisément à sa question, c'est bien sûr, on utilise son, on utilise, le, la, le, comment dire, la le z de violine avec la natte, c'est-à-dire qu'on fait déjà travailler euh, l'ensemble de, de, de, de l'organisme et ensuite on va travailler localement euh, au niveau des oreilles. Alors, si c'est inflammatoire, on va utiliser de la lumière rouge. Euh, si c'est vraiment du, du fond, c'est-à-dire vraiment de la, porte, de la perte d'audition, de choses comme ça, à ce moment-là, on va prendre le petit applicateur, le même que, euh, que pour traiter les yeux. D'accord. Alors, il euh, y a eu beaucoup de personnes qui ont demandé le prix. Euh, voilà, il y a des... ça revient souvent. Là, oui. qui demande le prix. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une possibilité de location pour oui. les professionnels, oui. les particuliers. Alors, pour les particuliers, et de l'acheter aussi. C'est comme une il y a aussi possibilité de location vente. Voilà, alors comme on ça est ça se... on est en train de, de finaliser euh, donc euh, c'est une opportunité qu'on va avoir euh, ces jours-ci, enfin cette semaine, on va le finaliser comme ça, un processus de leasing ou pour euh, euh, un peu, un peu plus de 100 euros, on peut on peut acquérir 100, 100 120 euros par mois, on peut acquérir l'équipement. Ah, euh, voilà, et l'avoir et l'avoir euh, pour je pense soi. Ça tous les thérapeutes qui pourraient faire des trucs ah, tout, tout, tout à fait, voilà. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est hyper accessible en fait, ouais, c'est ouais. bien. Alors je vois des questions aussi comment est-ce qu'on peut vous contacter Alors, oui. les deux façons ça, de contacter. C'est écrit tout petit hein. Oui, oui, oui, oui. Non des mais c'est ben bah, écoute ça doit être ça doit être les faits et du ouais, lieu, quand j'étais gamin, euh, quand j'étais en colo, on m'appelait « œil de l'axe ». Alors, je pense que ça doit être, ça doit être Par contre, quand je cherche quelque chose, je ne le trouve jamais. Mais par contre, quand il faut voir des trucs un peu particuliers, là, j'ai je... Oui, d'accord, ok. Oui, alors, euh, la, la meilleure façon de nous contacter, c'est euh, d'aller sur le site ZVioline, Hein, donc zvioline.com oui, vvv.zviolin.com. C'est marqué sous la vidéo. Ouais, oui, c'est marqué sous la vidéo, voilà. Et vous vous faites sur le message. Et lorsque vous laissez le message, euh, vous laissez euh, vous l'information euh, Gwen10, hein, donc G-W-E-2-N-10, voilà. Ça c'est pour que on sache que ça que vous venez de la conférence euh, que nous avons fait ce soir. Nous en fait ce soir, pardon. Et euh, l'autre possibilité, c'est de téléphoner au 06. 71, 24, 69, 64. Je répète, 06, 71, 24, 69, 64. Mais en tout cas, si vous laissez le mail et que vous voulez me parler directement, de toute façon, on vous répondra dans la journée. En principe, demain, bon, mon personnel a, a, a prévu de, de, de, vraiment de prendre ce temps-là en priorité pour répondre pour répondre aux mails et euh, dans tous les cas si vous n'avez pas retenu le numéro et eh bien vous avez toujours la possibilité de, de au travers de, du site internet euh, oui, de me si contacter si vous ne pouvez pas vous m'envoyez un mail vous avez toujours mon adresse voilà. mail vous... c'est votre voilà. possibilité voilà après on est présent également sur Facebook on a fait un gros travail sur facebook Facebook on va continuer à le faire et on va et on va essayer de mettre un, tout un tout un ensemble de témoignages, que ce soit sur la douleur, sur l'arthrose, sur le diabète, sur la sclérose en plaques, sur. Euh, voilà. Sur, bon, voilà à partir du moment où on travaille dans le domaine du bien-être, ben, on aide les personnes à, à ce que les choses se passent mieux pour elles. Mmh. En tout cas, un grand merci. Ben, c'est un plaisir. d'avoir accepté l'interview. <rire> vraiment, voilà. c'est un bon moment. Et puis, je suis très heureuse de te connaître et de savoir tout ce que tu fais. C'est vraiment génial. Ouais. Et. Euh, j'ai rencontré pas mal de personnes qui connaissent, qui disent « mais il est généreux, il est toujours à l'écoute, si on a besoin de lui, il nous, il nous appelle et tout, alors que tu es quand même bien occupé. Mmh. » Et tu es vraiment comme ça, parce que je suis à ton contact et tu es vraiment comme ça. Mmh. Donc, un grand merci. Bah écoute, un petit coup de à luire dans ce monde de brut, <rire> ça voilà, on crache pas dessus. Merci beaucoup. Voilà, mais oui. bon, non, mais ce que j'essaie de faire, c'est quand on m'appelle… Euh, de répondre d'essayer de répondre aux mails alors c'est pas toujours parfait c'est pas toujours euh, je suis parfois en retard et tout bon voilà alors ça fait partie des choses alors comme je voyage beaucoup euh, je suis pas mal sur la route et puis j'ai j'ai mon kit main libre dans la voiture donc euh, j'ai vraiment possibilité de euh, de, de, pou rappeler. de pouvoir rappeler de pouvoir discuter et il m'arrive parfois de, euh, de, de de de voilà d'être de faire tout un tronçon de route comme ça avec euh, euh, T'es enfin, à faux, quoi. Oui, oui, non, mais c'est voilà. À <rire> <rire> on dit que les hommes ne savent pas faire deux trucs en même temps. Moi, je sais téléphoner et conduire. Oui, ouais. c'est bien. Donc, bon. Voilà. Euh, ben voilà. Et donc, j'ai une question pour toi. Si tu avais un rêve, ce serait quoi Alors, franchement, moi, ce que j'aimerais, c'est que dans tous les centres de chimiothérapie qui existent en France et, et dans le monde, qu'on puisse avoir un Z-Violine pour aider les personnes, parce que la chimiothérapie, c'est quelque chose de difficile, mais c'est utile, parce que ça apporte réellement quelque chose en termes d'espérance de vie, et bien c'est de pouvoir aider les personnes qui viennent faire une chimio de pouvoir les aider avec, euh, avec le Z-Violine. Les soulager pour les, les, les aider à, régénérer. Euh, à, à se régénérer et puis surtout euh, surtout aider euh, au niveau de la de, de l'absorption de la, de la chimio euh, parce que euh, là aussi c'est important que bah, qu que cette chimio puisse réellement faire son travail. Mm. Qu'on aime maintenant la chimio qu'on n'aime pas, il faut quand même reconnaître que les protocoles qu'on a aujourd'hui, ben, c'est sans de mesure par rapport à il y a un siècle. Mm. On a gagné 50% de taux de survie alors que c'était zéro mm. il y a un siècle. Donc ça il faut le regarder en face. Hein, après on le on veut le faire, enfin il y a des gens qui ne veulent pas le faire, ok ben c'est leur choix mais euh, voilà c'est ce enfin, voilà, mon désir d'aujourd'hui mais je suis sûr que si on se revoit dans un an et que tu me reposes la même question je suis sûr qu'il y aura encore autre chose donc, donc voilà Voilà, donc voilà. ça c'est euh, le mot de la fin et euh, merci à vous tous, merci d'avoir participé envoyez vos commentaires et puis voilà vous avez bien nourri la, la conférence et, euh, et merci à vous tous de nous suivre vous êtes toujours aussi nombreux ils étaient très patients, merci beaucoup et puis à bientôt peut-être un jour on va reparler d'autres sujets. Voilà, à tout bientôt les amis, oui, au belle revoir. soirée.